la recherche dans la base de données NCJRS. Dans cette capsule, nous allons voir comment interroger la base de données National Criminal Justice Reference Service afin de trouver des articles scientifiques en criminologie. NCJRS est une base de données spécialisée qui dépouille des revues scientifiques ainsi que des livres et différents rapports ayant pour thème la criminologie et la justice criminelle. Pour y accéder, rendez-vous sur le guide de recherche en criminologie, onglet « Trouver des articles ». Ce lien nous amène sur l'interface de recherche avancée de la base de données. On voit ici le nom de la base de données. ProQuest est le nom d'une plateforme de recherche qui nous permet d'interroger plusieurs bases de données disponibles à l'Université de Montréal, dont NCJRS. Lors de la préparation de notre recherche, nous avons identifié les principaux concepts de notre sujet. Nous nous intéressons à l'intervention auprès des victimes de violences conjugales et voici les termes de recherche que nous avons choisis en utilisant la troncature et les guillemets lorsque ceux-ci étaient pertinents. Dans NCJRS, nous ne retiendrons que les termes anglais puisque, comme presque toutes les bases de données spécialisées, cette base de données propose essentiellement des contenus en anglais et ce, même si l'interface de recherche de ProQuest est en français. Par défaut, la plateforme ProQuest propose deux boîtes de recherche. Pour faciliter notre recherche, nous utilisons une boîte de recherche par concept. Comme il y a trois concepts dans notre sujet, cliquons ici pour ajouter une boîte de recherche. Il nous suffit ensuite d'écrire chacun des termes identifiés pour notre premier concept en prenant soin de les séparer par l'opérateur OR écrit en majuscule. Faisons la même chose pour chacun de nos concepts. Notez que l'opérateur par défaut entre les boîtes de recherche est un « AND ». C'est l'opérateur qui répond à notre besoin, puisque nous souhaitons des documents qui portent à la fois sur le concept d'intervention, de victime et de violence conjugale. Il n'est donc pas nécessaire de le modifier. À côté de chacune des boîtes, un menu déroulant nous demande dans quel champ nous souhaitons effectuer notre recherche. L'option qui est proposée par défaut est de chercher partout, c'est-à-dire de faire une recherche dans tous les champs, ce qui correspond à la recherche par mots-clés. Il est aussi possible, entre autres, de faire des recherches ciblées par auteur, par titre ou par sujet. Lançons d'abord une première recherche dans tous les champs pour chacun des concepts. Cliquons sur Rechercher. Voici les résultats de notre recherche. Nous avons repéré 2078 documents. Par défaut, ces documents sont classés par pertinence selon un calcul qui est fait par la base de données. Nous pourrions modifier cet ordre en demandant à ce qu'il soit plutôt classé par ordre chronologique inversé, ce qui nous permettrait de voir les résultats plus récents en premier. En passant notre curseur sur cette icône, nous pouvons voir de quel type de document il s'agit. On voit ici que le premier document est un rapport, alors que les trois autres font partie de la catégorie « Other sources ». Comme nous souhaitons uniquement obtenir des articles scientifiques, nous allons retirer ces documents de nos résultats de recherche. Nous pouvons le faire facilement grâce à la section « Restreindre les résultats » à gauche de l'écran. Cette section permet d'affiner les recherches en limitant les résultats par type de source, par date de publication, par type de document ou par sujet. Afin de ne cibler que les articles scientifiques, nous allons choisir le type de source publication académique ». Nous voyons ici que 924 des 2078 résultats que nous avons repérés sont des publications de niveau académique. Ajoutons maintenant une limite chronologique à nos résultats de recherche en sélectionnant uniquement les documents qui ont été publiés entre 2005 et 2016. Nous nous retrouvons avec un total de 402 articles. Notez qu'il est possible de retirer une limite et de revenir aux résultats initiaux en cliquant sur le X ou en effaçant tous les filtres. Nous avons donc ici 402 articles scientifiques, publiés entre 2005 et 2016. Pour évaluer rapidement l'intérêt d'un article, cliquons sur le lien « Aperçu » qui donne un accès au résumé de l'article. On voit ici que les termes que nous avons utilisés dans notre recherche sont surlignés en jaune. Puisque nous avons fait une recherche par mots-clés en sélectionnant le champ « Partout », les termes ont effectivement été repérés un peu partout dans la description du document, notamment le titre, le résumé et les sujets. Ce premier exemple nous montre un des avantages de la recherche par mots-clés. Il s'agit d'une stratégie de recherche qui nous permet de repérer beaucoup de documents. Et très souvent, elle nous donnera des résultats pertinents, comme c'est le cas ici. De ce fait, dans de nombreux cas, cette stratégie peut être suffisante, surtout si vous avez besoin d'un nombre limité d'articles. Toutefois, lorsqu'on souhaite obtenir des résultats plus ciblés, il est utile de faire une recherche par sujet. Or, pour qu'une recherche par sujet soit efficace, il est important de trouver quels sont les termes utilisés dans cette base de données pour décrire le sujet qui nous intéresse, à défaut de quoi nous risquons de n'obtenir aucun résultat. Pour repérer ce vocabulaire, nous allons revenir à notre recherche initiale. Nous pouvons le faire facilement en consultant l'historique de recherche qui nous permet de voir chacune des requêtes que nous avons effectuées depuis le début de cette capsule. La requête S1 correspond à notre première requête, puis nous avons fait une limite par type de source pour n'avoir que les articles scientifiques et par la suite, nous avons ajouté une limite chronologique nous cliquons sur la requête S1 qui cherche dans toute la description des documents nos termes de recherche. Comme nous l'avions constaté précédemment, ces résultats, obtenus en recherche par mots-clés, sont assez proches de ce qui nous intéresse, bien qu'ils manquent de précision. Allons voir quels sont les mots utilisés dans la zone sujet pour décrire ces documents. Pour ce faire, nous pouvons consulter la zone sujet de chacun des documents à partir de l'aperçu mais il est encore plus efficace de venir dans le menu de gauche et d'ouvrir le volet « Sujet. Les expressions qui apparaissent ici sont les sujets qui sont les plus utilisés pour décrire les documents que nous avons repérés avec notre requête. En cliquant sur « Autres options », nous avons alors accès à tous les sujets attribués aux 2078 résultats de recherche. Cette petite fenêtre nous donne donc accès au vocabulaire dont nous avons besoin pour faire une recherche par sujet plus efficace. D'entrée de jeu, on voit que l'expression « domestic assault » semble être le sujet majeur utilisé pour parler de violence conjugale dans cette base. Rapidement, nous voyons aussi que d'autres termes sont utilisés pour décrire ce concept, tels que « battered wives » et « spouse abuse ». Enfin, Notons au passage que les termes « victims »,« treatments » et « intervention » que nous avions déjà dans notre requête sont bel et bien utilisés dans cette base de données. Attention, il ne s'agit pas ici d'inclure ou d'exclure des concepts de notre requête, mais bien de noter le vocabulaire qui ne faisait pas partie de notre requête initiale. Armés de ces nouveaux termes, dont nous savons maintenant qu'ils sont utilisés dans cette base de données, nous allons modifier notre requête. Il nous suffit alors d'ajouter les termes que nous venons de trouver à chacun des concepts correspondants. Dans notre cas, nous n'avons repéré de nouvelles expressions que pour le concept de violence conjugale. Nous venons donc les ajouter en prenant soin de les séparer par les opérateurs OR en majuscule. Il ne nous reste alors qu'à indiquer que nous souhaitons que ces termes de recherche apparaissent dans le champ Sujet pour chacun des concepts et à cliquer sur Rechercher. Affinons ensuite notre recherche pour ne cibler que les publications académiques ayant été publiées entre 2005 et 2016. Nous obtenons 111 résultats. C'est presque quatre fois moins que ce que nous avions obtenu avec notre recherche par mots-clés. De plus, on constate en regardant ces titres que les résultats ciblent beaucoup plus précisément notre sujet de recherche. Il ne nous reste plus qu'à sélectionner les plus intéressants pour notre travail. Dans de rares cas comme celui-ci, vous verrez que le texte intégral est fourni directement dans la base de données. En cliquant ici, nous avons automatiquement accès au PDF. Toutefois, dans la plupart des cas, c'est le bouton « Obtenir » qui permet de savoir si cet article est disponible à l'Université de Montréal. L'interface ProQuest offre plusieurs fonctionnalités qui peuvent faciliter grandement vos recherches. Prenons l'exemple de ces trois articles que nous sélectionnons. La fonction « Citer » permet de générer automatiquement des références bibliographiques pour chacun de ces documents. Il est aussi possible d'envoyer la référence à ces documents par courriel, de les imprimer ou encore de les enregistrer dans un compte ProQuest gratuit. La création d'un compte offre le grand avantage de pouvoir enregistrer des recherches, ce qui évite à avoir à réécrire vos requêtes chaque fois que vous souhaitez accéder à la base. En créant une alerte, il est possible d'être informé par courriel lorsque de nouveaux articles sur votre sujet sont ajoutés dans la base de données. Enfin, sachez qu'il est possible d'exporter les références bibliographiques que vous repérez dans les logiciels de gestion bibliographique comme Zotero ou EndNote. Si vous avez besoin d'aide pour utiliser la base de données NCJRS, n'hésitez pas à contacter votre bibliothécaire. Bonne recherche!